What's up, Jean de l'Éternel, j'espère que vous êtes tous mal parce que Je n'ai pas d'amis. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième épisode de notre Let's Play sur Néodia. Et aujourd'hui, les amis, nous allons faire une des quêtes les plus euh, difficiles, je crois. Non, en vrai, je sais pas. Mais j'ai décidé de créer. On a créé dans le premier épisode la pioche. Dans le deuxième épisode, on a créé la hache. Maintenant, on va créer la ou, les amis. Et on a aussi 4 clés de vote, une clé émeraude et un peu de, de trucs aussi. On va passer niveau 5. Euh, de, euh, comment ça s'appelle, euh, d'un chasseur et on va pouvoir alors passer euh, au rang supérieur quand on va faire slash rank up, donc c'est plutôt cool. J'ai aussi fait l'achat d'un euh, grade diamant que vous allez voir dans la vidéo, je vous présenterai tout ça et j'ai aussi fait, euh, j'ai reçu un méga don que je vais mettre euh, tout de suite. Après cette séquence, donc vous allez avoir l'intro, la de la vidéo, un don et on va retourner au truc Encore désolé pour le bruit derrière les amis, il y a soit mon chien qui pleure, qui fait le con Ou soit il y a climatisateur qui fait un méga bruit parce qu'il euh, fait super chaud chez moi Donc voilà, c'est parti aujourd'hui, on va faire la quête du paysan les amis Donc comme vous savez, le paysan nous demande de récolter 576 blés de fermier Donc c'est vraiment du blé qui se retrouve dans le spawn, soit ici ou soit là-bas Et ensuite on lui donne... Et ce bâtard, il est content, il nous donne 5000 balles. Maintenant, il faut récupérer plusieurs trucs qui sont vachement chiants. Donc, il va falloir aller dans le monde ressources parce que ça nous prend 128 laines, 128 plumes, 128 cuirs. 64 cu cuirs de lapin et 128 porcs cru donc il y a certains trucs qui sont plutôt intéressants parce qu'on peut les farmer sur l'île mais la plupart faudra aller comme les pots de lapin et tout va falloir aller dans l'autre monde qui va être un peu plus chiant les amis donc euh, ouais on va voir ce qu'on peut faire avec ça mais euh, on a déjà un peu de loup de trucs de loup ici ah oui on a déjà la laine donc 128 de laine c'est bon euh, c'est quoi donc? On avait besoin de 128 de vaches, donc on va tuer de la vache, les gars. Hein. On a 600 vaches à tuer. Je vous reprends lorsque j'ai tous les ingrédients pour passer à la quête suivante. Je vous laisse sur le don. Ok, re, euh, c'est bon. Voilà, Abdullah les gars. Il y a Annebe qui veut me donner un don. Il m'a dit, REC j'étais en train de commencer à faire les quêtes et j'ai eu une clé. Et les clés de vote, j'allais ouvrir pour la prochaine vidéo. Il m'a donné déjà 700 000. Ah, d'accord, euh, euh, kit bouffe. Euh, MDR, NEB Ok, what J'ai 1 million maintenant les gars Euh... Ben bah, merci mec T'es un... T'es un mec sympa Voilà. Non, désolé, j'ai 0 crédit Oh, voilà, voilà Ah, j'ai aussi le diamant maintenant les gars donc, euh, quand on fait slash boutique, on fait grade. Maintenant, on a... Oh, merde, on peut pas voir qu ce qu'on a comme avantage. Fait chier. Attends, bah TDS. Bah, c'est ce que je voulais vous montrer. On a 40% d'XP gagné avec le métier de mineur et ces trucs-là. On a pas mal d'avantages aussi chez 1.5 quand on vend des trucs. Sell all. Ah J'ai vendu tout le blé, c'est 1.5. J'ai vendu le blé que j'avais besoin pour euh, faire la quête de, du mineur. Putain de merde What, les gars en fait, je crois que le serveur, il a eu un bug. En fait, il y avait un redémarrage, les gars. Et là, regardez, maintenant, je peux voler dans le monde des trucs. Ça va être beaucoup plus simple pour trouver mes poulets et tout. Je dois trouver des poulets et encore euh, de la rabbit hide, les gars. Ah, les poulets, j'ai assez. La rabbit hide, gros, c'était galère de ouf. Ça fait une heure et demie depuis mon dernier séquence. Une heure et demie, les gars. Je cherche des fucking lapins de merde. Je sais pas du tout comment, en, où on trouve des lapins. Euh, j'ai regardé sur Internet, ça disait euh, dans les tigers, dans les biomes, euh, trucs. Mais là, j'ai remarqué, regarde, on a slash fly et tout. J'ai essayé de faire slash game mode à voir mais non. Mais grave vous voyez, c'est tout buggy en fait. Et il n'y a personne en fait dans dirait que je suis tout seul sur le serveur. Donc euh, j'ai profité d'un gros bug sa mère du serveur. Et là, j'espère que je pourrai en profiter pour aller trouver mes lapins qui me manquent. Euh, je sais pas comment on pourrait faire. Oh, nice. On prend des poulets qu'on voit sur le chemin. Peut-être qu'on pourra revendre les plumes à quelqu'un plus tard. Mais euh, j'ai une routing 3, donc ça devrait aller assez vite. Donc je vous reprends lorsque j'ai trouvé les lapins, les gars. Ça me prend 64 pots et je suis à 49, donc euh, on n'est pas très très loin. Mais quand même, euh, ce serait cool de... Ah ouais, en plus il y a des îles volantes. Putain, c'est vrai, ça doit être tr trop bien pour aller sur les îles volantes. Il euh, n'y a pas des... Non, il a pas de poulet. Il n'y a pas des îles volantes là, on peut pas avoir une île volante vite fait que je puisse aller dessus voir. J'ai jamais été les gars sur des îles volantes encore. Euh, Voyez-vous les lapins, je vois pas de lapins. Puis bizarrement, c'est bizarre, il n'y a personne sur le serveur. Hein. J'ai bien fait la commande slash RS, hein, on m'a TP ou quoi, regarde. Yo, j'ai vraiment bien fait la commande et tout. Je comprends pas. Normalement, il est censé avoir aussi des îles dans le ciel qui spawn. Mais là, il n'y a pas l'air à rien avoir en fait. On va se promener un peu autour ici, les gars. Et on va voir peut-être pour des îles euh, volantes. Bah, je vous reprends dès que je sois une île volante ou des, des lapins, quoi. Je vous dis à tout de suite. Ok, les meufs, j'ai acheté. Bon, bah, on va croire qu'elle m'a redonné de la thune. Je lui ai acheté. Euh, les dispo qu'il manquait, donc je pense qu'on a tout pour faire la quête du fils de pute. Euh, au passage, j'ai été réglé le bug. Euh, c'est report par un de mes potes. Euh, c'était report. On peut plus voler dans le monde de minage, les gars. C'était juste que les serveurs étaient complètement buggés. Regardez, ça l'arrête de pour euh, bien sûr de, de s'assurer de tout réparer. Tout ça, euh, la quête était par où le paysan Je crois que c'est par là, ici. Hein si je me souviens bien, je me souviens bien. C'est ouais, c'était ici. Parfait. Ok, je crois que normalement, le paysan, maintenant on a tout ce qu'il nous... qu veut. J'espère parce que sinon. Je vais avoir envie de me suicider. Ouais, On a les ingrédients. C'est parfait. Super. Ensuite, euh, on a gagné un Apollon. C'est quoi un Apollon C'est ça. Item euh, dans le cerveau de faire apparaître un cheval tous les... S. Tous les heures, j'imagine. Ok, what the fuck Ça te prend de la laine de couleur blanche, orange, magenta, jaune, vert clair, rose, gris, cyan, violet, bleu, marron, vert, rouge, noir. Ok, sa mère C'est pas cool ça. La... Oh mon dieu les gars ça va être chaud ça Vraiment ça va être chaud sa mère Oh bah vous savez quoi avant qu'on fasse autre chose les gars J'ai des clés euh, J'ai une clé émeraude sa mère qu'on va ouvrir Et j'ai euh, 14 clés de vote Donc let's go ouvrir la clé émeraude Allez please please please euh, Quelque chose de bon d'énorme d'incroyable de, de sucré de pot de fleur fleb ah, C'est pas top top C'est pas top top mais euh, Je crois que potes, notre pote Nathan il en avait besoin Euh donc on va voir, je vais l'MP, not Nathan FR, t'es là, euh, j'ai win de potes dans, euh, pot fleurs dans la caisse, t'as toujours besoin, on va voir, on va voir, et on a aussi, euh, slash sell all, attends, pas, on a quoi d'intéressant, on n'a pas grand chose d'intéressant, slash sell all, voilà, on a tout vendu ce qu'on pouvait. Ah, les 14 clés de vote. Let's go, c'est parti, les gars. Ça nous prend de la mossy cobblestone euh, ou de la nether brick ou de l'endstone. Spawner à cochon, c'est un peu de la merde. Parce qu'on veut améliorer la valeur de notre île, les gars. Ou bien sûr, des âmes. Des âmes de OU, de pelle, de trucs comme ça. C'est 30 000 balles, ça vaut quand même. Ça serait pas mal. Particule homme-feu pendant 30 minutes. Je sais pas c'est quoi ça, mais euh, ok. On, a le... on est un homme-feu, faut croire. On a gagné un spawner à mouton, ce qui est pas mauvais. Pas mauvais, mauvais. On en aura besoin de toute façon pour les laines de toutes les couleurs. Là, ça va être un peu chaud, ça d'ailleurs. Je sais pas comment on va faire. Ça va nous, sûrement. Oh, 2500 dollars. Ça va sûrement nous prendre euh, du... des fleurs de toutes les couleurs et des trucs comme ça. Donc, ça va être un peu chaud à obtenir. Mais bon, on verra bien de toute façon. Euh, une potion de fly Non, d'Asuicène. Ça vaut rien d'Asuicène, malheureusement. C'est pas top, top. C'est dommage qu'on ne peut pas te quitter et à l'instant recevoir notre récompense. Parce qu'on en a quand même 8 au vert. Bon, je vais faire un récapitatif plus tard. Ok, les gars, on a eu. Quelques Mossy Cobblestone, un autre spawner 10 000 de thunes, rien d'incroyable en vrai Dommage, rien d'incroyable Mais bon, ça fait toujours ça de plus C'était juste, on laissait les votes du vote parti Et 4 fois déjà les voté donc en vrai, c'est pas si mal Let's go, fermer la laine maintenant Ça va être un peu chaud sur cette quête là, donc souhaitez-moi Bonne chance mes chers collègues Ça risque d'être long de sa mère Ok, est les gars, j'ai tous les ingrédients C'était galère de ouf, et on a enfin l'âme de ouf Enfin les amis, je viens d'en crafter une Je vous reprends qui, do, qui, les amis, comme vous avez vu, j'avais pas le temps de filmer, mais en gros, on a crafté la houe... Euh, la houe, on crafté les l'a crafté, la houe la, la du euh, mer -E Je sais pas si ça veut dire exactement. Mais en gros, euh, je pensais que c'était mieux que ça, mais en fait, pas du tout. En fait, pour le farming, c'est très, très, très, très, très compliqué. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est que, euh, en fait, il faut récolter la canne à sucre. Ensuite, il faut récolter le blé, les carottes carotte et tout ça. Mais la façon d'XP, c'est trop, trop, trop long, en fait. Il y aurait différentes sortes. Que tu puisses au moins obtenir dans, la première des, dans le premier crafts cette pioche-là. Qu'elle replante au moins les plantations. Parce que là, replanter les plantations à chaque fois, c'est insupportable. Le seul truc que tu peux faire, c'est de la canne à sucre. Et au bout d'un moment, tu es bloqué, tu dois faire du, euh, du blé. Donc ce système, je trouve que c'est un peu mal fait. Euh, donc euh, ouais, je vais avoir besoin de votre aide, les gars, pour le niveau de farming. Vous allez devoir m'aider en faisant un slash TDS euh, fermier. Icons, quand vous vous êtes connecté que je suis connecté, s'il vous plaît, aidez-moi euh, Pour monter au moins niveau 15, pour qu'on puisse avoir la hache pour replanter et ensuite pouvoir farmer de ouf les carottes Le, les, euh, le, le suc le blé, et toutes les autres plantations Parce qu'il y a quand même pas mal de plantations qu'on va pouvoir farmer Un coup qu'on va être euh, niveau 15, vous voyez, on va pouvoir farmer la citrouille la, donc la citrouille ça va être aussi plutôt intéressant aussi. Et là, on va pouvoir crafter la viticulateur. Et la viticulateur, si je me souviens bien, c'est celle, elle, elle replante automatiquement. Euh, c'est euh, où Tu vois euh, euh, one shot les citrouilles, les melons et les citrouilles, donc on va pouvoir faire un champ de citrouilles, et euh, je sais pas c'est où, mais ça replante automatiquement lorsqu'une carotte, blé, patate, ouais c'est ça, c'est la vignon c'est au niveau 25. Mais bon, au niveau 15, on va pouvoir faire un champ de citrouilles qui va être, et melons, qui va au moins être beaucoup plus intéressant quoi pour nous. Donc voilà euh, j'aurai besoin de votre aide et puis voilà on se laisse sur ça aujourd'hui les amis j'espère que la vidéo vous a fait plaisir si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis moi je vous dis à bientôt c'est Icons euh, si vous avez besoin des des de ou de, de, de, de pioche j'en mets dans mon HDV pour pas trop cher allez les acheter je vous aime c'est Icons ciao ciao